Je suis effroyablement humain, je ne sais jamais quoi dire. Un bête monstrueusement réel, je n'arrive pas à savoir qui je suis. J'écris quand bon cela me chante, car cela me permet de me défouler. Mes entêtes sont irréelles, trop imagées. Mon écriture elle-même est hyperbolée et pleine de métaphores. J'en viens à ne pas connaître la valeur de ce que je suis. Et qui suis-je Mon monde d'enfant, qui d'ailleurs s'est bien trop vite éteint, laissant place au sempiternel monde des adultes, n'a jamais été composé d'absolus de noir et de blanc, mais plutôt d'un gris tantôt clair, tantôt sombre. Lorsque je suis heureux, je sais que cela ne durera pas longtemps, et lorsque je suis triste, je m'illusionne un peu. Mais je suis trop souvent triste. Je ne suis pas à l'aise dans ce monde. Je me sens bien réellement qu'avec certains rares margi marginaux, je, je me sens tache parmi les tâches d'un tableau, Océan de couleurs, ternes, aux reflets éteints. On me considère fou. Est-ce que je suis fou On m'a dit d'être normal. Mais moi, ce qui me rend normal, c'est justement de ne pas coller à la normalité. Je n'arrive pas à repousser l'échéance. Ce moment où je serai obligé d'affronter la triste réalité. Je ne peux pas échapper à la conscience de n'être que moi-même. Je me suis trop habitué à porter un masque. Je ne suis moi-même qu'avec moi-même. Ma solitude imposée me pèse. On me promet de grandes choses alors que je désire seulement aller bien. Je ne sais pas si être autre chose m'aiderait. Je me sens monarque impuissant. Je deviens de plus en plus une coquille vide, pourtant pleine de rancœur. Un jour, je tournerai mal si je continue de m'auto briser, Et cela me fait peur. Je recherche la reconnaissance. J'ai soif d'éternité, besoin de chaleur humaine. Envie que quelqu'un vienne et me dise qu'il m'aime. Je me sens plus différent chaque jour. Psychopathe humain. Mes espoirs sont mis à sac. Je sens chacun des mots s'insinuer dans mes veines. Poison miraculeux et infernal. Je suis une anacolute, un paradoxe, un mirage d'une autre époque. Ceci est une énième bouteille à la mer. Sauvez-moi, ceci n'est pas qu'un texte. Ceci est ma vie, mon âme ou plutôt ce qu'il en reste. Je perds le souffle. Aidez-moi, aimez-moi, rendez-moi rendez humain et réel. Bah, » Ce texte, je l'ai choisi parce que moi aussi, parfois, je me sens un peu, un peu seul, un peu isolé. Je n'ai pas vraiment de, de personne à qui parler de, de ce que je ressens, de ce que je vis, ce que je vivais à l'école, ce que je vis maintenant encore. Moi aussi, j'ai pensé à faire des, un journal intime, euh, écrire des textes sur ce que je ressentais, mais je ne l'ai jamais fait. Au, au lieu de ça, j'ai plutôt. Euh, quand j'étais seul, je, je me parlais à moi-même, justement. C'est ce qu'il dit dans le texte. Euh, il dit qu'il qu il ne se sent, se sent lui-même qu'avec lui-même. Bah moi, c'est pareil, je me sens moi-même qu'avec moi-même. J'ose parler de, de, de ce que je ressens vraiment avec euh, personne d'autre, juste avec moi-même. Et... Du coup, ce, ce texte-là, il m'a beaucoup touché. Moi, quand j'étais petit, j'avais qu'une envie, c'était grandir, grandir, euh, devenir grand, devenir adulte, avoir un métier, etc. Mais maintenant que je suis adolescent, je me rends compte qu'être enfant, c'était bien. On était un peu insouciant par rapport au monde, on ne s'occupait pas des problèmes. Euh, tout ce qu'on voulait, c'était être joyeux, être heureux, faire des jeux avec les autres, etc. Je suis un peu nostalgique, mais au fond, je me demande si un peu tous les adolescents ne sont pas un peu nostalgiques de, de leur jeunesse. Euh, ils repensent à ce qu'ils ont vécu, ils se disent qu'ils auraient voulu profiter mieux de, de ces moments-là. C'est plus compliqué maintenant qu'on est adolescent. On est, c'est une porte qui, qui va de l'enfance au monde de l'adulte, c'est, on, on voit plein de chemins, il y a plein de solutions, on ne sait pas quoi faire, il y a, y a plusieurs voies en fait. Ça se voit qu'il est perdu lui aussi, qu'il est seul, qu'il qu veut parler de ses problèmes mais qu'il n'y arrive pas très bien. Et, du coup, il, il parle de tout ce qui lui passe par la tête et ça c'est... C'est quelque chose qui me touche, c'est je le ressens moi aussi.